La physique, vous connaissez. La physique de la matière condensée, sûrement beaucoup moins. Et pourtant, c'est la physique que vous côtoyez le plus. La physique est composée de plusieurs grandes branches aux contours parfois mal délimités, comme l'astrophysique, la cosmologie, la physique des autres énergies ou encore des plasmas. La physique de la matière condensée est l'une de ces branches. et pas la plus petite. Mais qu'est-ce que la matière condensée me direz-vous Nous allons l'expliciter. La matière peut exister sous différentes formes, aussi appelées phases, dont les plus connues sont solides, liquides et gaz. La physique de la matière condensée s'intéresse aux phénomènes physiques apparaissant dans les liquides et les solides. Son nom vient du fait que dans ces phases-là, les atomes sont en contact les uns avec les autres. Autrement dit, la matière est dense. Les forces d'interaction entre atomes induites par cette proximité induisent des phénomènes nouveaux appelés phénomènes émergents. En effet, chaque atome a un comportement simple mais lorsqu'ils sont en grand nombre, des phénomènes nouveaux apparaissent, qu'il aurait été difficile de prédire en ne connaissant que le comportement des atomes pris individuellement. Sur cette chaîne, nous nous concentrerons sur cette physique. Nous allons parler de supraconductivité, de magnétisme quantique, de condensation de Einstein et de plein d'autres sujets. Vous serez surpris par le monde qui vous entoure. Sur ce, je vous dis à très bientôt et restez curieux